Salut toi, tu vas bien <rire> Bon, c'est une grande première pour moi que cette Daily Ops. Il euh, y a eu un petit quack sur mon trajet aller, c'est pour ça qu'on n'a pas gardé toutes les images. Mais tu vas voir, il y a des belles images de nuit sur le trajet retour. Euh, C'était une... trop chouette pour moi de faire ce trajet euh, avec la caméra. Euh, ça m'a permis de voir un petit peu comment, comment je faisais mon trajet, euh, les jolies choses aussi qu'on voit autour. J'ai pris le temps parfois de te faire des captures de cyclistes, tu vas voir, c'est rigolo. Euh, c'est un trajet qui a été relativement paisible ce jour-là. Euh, il faisait très beau le soir, il faisait très doux euh, la journée. J'étais vraiment contente et en plus j'avais passé une belle journée au boulot. Donc, euh... Ça va être chouette. J'espère que ça va te plaire. On va beaucoup m'entendre parler, pas trop en voix off finalement, mais pas mal en, en caméra parce que la prise de son était bonne et que euh, bah, j'ai pris ça un petit peu comme un trajet sonore. Hein. J'ai fait ma grosse bavarde. Donc voilà. J'espère que ça va te plaire. Okay. Et, euh, et puis ben voilà. Euh, je sais pas trop quoi te raconter d'autre. C'est vrai que là, les images sont pas hyper parlantes parce que c'est mal orienté. Mais euh, ben voilà. Écoute, je te laisse découvrir les images et puis on en reparle après. C'est pas hyper cool. Est-ce que va s'arrêter Le scooter non. En tout cas, le scooter non plus. Merci, mec. Hop. Alors, ben on quitte le 16e. On va récupérer la Pompidou par lequel Louis Blériot. Là voilà, j'ai un peu loupé mon, mon tournant, mais comme ça roule fort ici, j'aime autant faire attention. Bon allez, il n'y a personne, on y va. Tac Alors ça c'est un petit raccourci, une entrée des berges pour accéder à la Pompidou qu'on a découvert avec euh, mon collègue Guillaume à l'époque. C'est vraiment pas mal. Alors je déteste pas l'accès par le pont Mirabeau. Le problème c'est que quand je pars du boulot, ben, il faut que je porte le vélo dans l'escalier ou je le mette de travers sur la glissière et ça me plaît pas des masses. Et euh, à l'aller le matin, je passe pas par la Pompidou. Mais par contre, le soir je la prends. Et je vais la prendre par, euh, par la rue Poubelle, du nom de Eugène Poubelle. Le créateur des poubelles. Et oui, il y a une rue Poubelle dans le 16e. Le sachiez tu Voilà, il faut faire attention parce que les voitures elles sortent vite de la pomme-pomme. On se rabat. Ce soir, il n'y a pas de monde. Mais euh, il arrive qu'on soit bloqué au niveau de ce feu. Donc ben là, je me transforme en super piétonne. Voilà la rue Eugène Poubelle. C'est pavé, son stationnement everywhere, mais son bel accès à la pomme-pomme. Et là, il faut attendre, il faut s'imposer un peu. J'étais un peu plus téméraire que la dame. Et là, regarde-moi cette rue extraordinaire le petit saut de bouchon du soir et la vue imprenable sur la grande dame de fer et on l'aime bien et on a radioette dans les oreilles et c'est assez idéal voilà on reconnaît euh, on reconnaît les vélos des nantis alors alors, lumière très forte, quoique je ne me défende pas trop mal non plus avec ma lampe de 70 lux, mais j'espère que j'éblouis pas autant les gens quand même. Donc là on arrive au niveau de l'accès la... euh, de la pomme pom à la maison de la radio, que je ne vais pas prendre puisque je continue tout droit vers le trocadéro. Regarde-moi ça comme c'est beau Machin me sert juste au niveau euh, des nichons. Je ne sais pas si c'est très adapté au, au poitrail féminin. Cette espèce de harnais sadomaso, là, comme Diane. Le plus beau pont de Paris, messieurs, dames. On a quand même de la chance. Hein. Donc là... Petite surprise, regarde, c'est le métro aérien qui va se synchroniser, qui va foncer dans la tour Eiffel. On n'a pas des spectacles comme ça partout quand on est à vélo dans Paris, mais c'est justement à vélo dans Paris que tu peux capter ce genre de petits détails. Les gens dans les voitures à côté, ils ne les voient pas. Et moi, c'est ce que j'aime dans la Pompidou, c'est ce genre d'ambiance totalement cinématographique. Tu pas l'impression d'être au cinéma, là Regarde-moi ça. Et hop et la tour Eiffel va se cacher. I wanna know her. I wanna kiss her. Pas très cool ce qu'il fait là. Il est en panne mais... She smells a daisy. She drives me crazy. Mm. Je... typique euh, est ce que je peux passer là ouais Faut que je fasse attention à son rétro parce que je peux me faire taper euh, moi je le grise celui-là personne c'est euh, tellement euh, problématique à cet endroit que je préfère m'avancer jusqu'au prochain feu et même euh, comme les cyclistes qu'on voit au bout euh, jusqu'après le prochain feu pour être euh, en premier pour partir le trocadéro même de ce côté là ah, il y a plein de vélos là alors là ça va être est ce qu'on prend la wet bus ouais, forcément ou est ce qu'on prend la bise cyclable on a pris la wet bus ce matin on va essayer de prendre la bicyclette. cyclable être beaucoup obligé de klaxonner malheureusement je pense après souvent il y a des bouchons euh, au niveau du pont de l'Allemagne donc parfois c'est mieux de prendre la piste là parce qu'on va plus vite mais euh, voilà la dame elle a pas de sonnette alors elle a hurlé ouais, bah, ça c'est un mauvais aménagement en fait Cyclistes, alors que tu as vu toutes les voies voitures à côté, ça serait tellement simple de, euh, de leur prendre une voie à toutes ces caisses pour faire une piste cyclable correcte. Mais bon, on a fait des aménagements euh, peinture quoi par facilité, et les conflits sont énormes puisque, comme il n'y a pas d'aménagement correct de, de l'autre côté de la rue, et ben euh, on a énormément de cyclistes qui euh, qui remonte cette cyclable en contre sens on m'appelle faire le saumon, et euh, ça crée encore plus de problèmes. Enfin, c'est pour ça que je ne la prends pas en général cette piste. C'est problématique et c'est naze. Et. Euh... Ah bah oui, Dring Dring J'aime bien comme les gens se moquent de nous. Enfin, on retourne sur pour l'arène et là on va y venir Ah non, c'est bon. Allez, de puis regarde-moi ce coude là. Garde un hénon. Voilà, un saut Des piétons. Compliqué. Vite, vite. Ici, vendredi soir, c'était bouché C'était samedi soir, là-là. Parce que euh, le cours Albert 1er était fermé, à la circulation à cause des manifs. Donc toutes les voitures étaient déviées. Terrible, elles étaient vénères. Embouteillage monstrueux, les gens sortaient de leur voiture. Donc, je passais à pied, sans le vélo, mais ah, là, là, c'était horrible, J'ai détesté. Bien, j'adore cette piste en plus, euh, elle est toujours propre, enfin, sauf quand il y a des, des déchets électroniques dessus, quoi. Les mines de lait, il y a de plus en plus de monde. Hein. Donc là, il y a une toute petite rupture sur l'aménagement cyclable. Donc s'il y a du monde sur la route, je vais sur le trottoir, alors que c'est interdit vu que je suis en contresens. Mais là, coup de chance ce soir, il n'y avait personne. Donc je pouvais me mettre sur la bus pour aller choper mon sas vélo. Et tourner en direction des berges de Seine. Mais c'est vraiment pas un endroit évident. C'est difficile pour nous cyclistes de nous insérer à la, dans la circulation à cet endroit là. Et les certains soirs ça peut être extrêmement fatigant pour peu que le carrefour où nous nous trouvons soit entièrement bouché par les bagnoles. Souvent je suis désolée mais je passe à pied. On va attraper nos petites berges de Seine. Oui les aimants si fort. Hop là Et là on voit les gens futés qui viennent de Rivoli et qui peuvent directement prendre par là. Et là, il va y avoir encore un autre magnifique spectacle. Regardez Voilà Tous ces autosolistes totalement prisonniers de voiture victimes, mais non pas victimes, ils sont la cause des bouchons. Et euh, les cyclistes, jamais de bouchons sur cette voie, euh, sur ces berges rive droites. C'est mon petit plaisir euh, du soir. L'avantage de ces berges de Seine, en fait, c'est que euh, c'est devenu une autoroute. Alors j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est vrai, mais une autoroute suppose aussi plusieurs sorties. Auparavant, les voitures euh, avaient donc déjà plusieurs sorties. Et là, en fait, je peux choisir d'adapter mon itinéraire de retour selon euh, mes envies, mon niveau de fatigue. Euh, J'ai le choix de sortir euh, tout de suite après le tunnel et de remonter le boulevard de Sébastopol en direction de la gare du Nord, ce qui me fait gagner énormément de temps. Mais l'inconvénient, c'est que le boulevard de Sébastopol en ce moment est en travaux donc ça, ça occasionne beaucoup de bouchons, ça ne me plaît pas du tout. Et surtout, il y a énormément de circulation automobile. Attention oh, Petit mollet Je vois les petits mollets ou alors comme je vais le faire ce soir te montrer un itinéraire plus doux plus calme plus apaisé et puis euh, le faire par la rue des archives et par le marais parce que euh, bah, c'est très beau j'adore cet endroit et euh, ça me permet d'apaiser ma circulation et de redécouvrir un petit peu ma ville. D'ailleurs, on, on voit que comme la soirée est douce, on a énormément de, de piétons qui se réapproprient bien sûr les berges de Seine. Euh, et du coup, l'inconvénient saisonnier, c'est que euh, les cyclistes qui ont besoin de rouler fort vont être bientôt ravis de l'ouverture de, de Rivoli ce printemps ou cet été, on espère pour pouvoir rendre en fait les, le parc Rive de Sienne aux piétons, tout simplement. Parce qu'on voit bien que le début des, des berges de Seine, où il y a des bars, etc., ça devient difficile pour les cyclistes de circuler sans déranger les piétons. Donc C'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la place pour tout le monde et que les cyclistes qui ont envie de faire de la vitesse passent ailleurs, tout simplement, pendant les temps estivaux. Par contre évidemment si vous voulez rentrer tranquillement et apprécier le paysage, restez sur les berges, c'est là qu'on est le mieux après tout. Super, c'est rouge de pouvoir avoir un chou. Donc là je, je quitte les berges, l'environnement entièrement protégé pour faire un petit peu de, de circulation au milieu des voitures. Mais c'est des rues zone 30. Hein. On est vraiment tranquille dans le marais. Tu vas voir que la circulation va se fluidifier peu à peu. Bon, toujours un petit peu de, de bouchonnage en traversant Rivoli, mais ça c'est vraiment pas grave. Et voilà, on arrive rue des archives, qui est vraiment une rue que j'adore. Je ne vais pas droit droit vers le nord. C'est carte un peu. Hey, ça va. Regarde là comme c'est vide. Pas de circulation. C'est trop bien. Et c'est du beau bon bitume. C'est une question. Moi j'aime pas les grandes artères, il y a trop de bruit. Ça me fatigue. Voilà. Et ben là je vais rouler au milieu. Parce que il euh, n'y a pas trop la place pour dépasser. Et euh, l'enchaînement euh, plutôt de pas bête des feux de la rue des Archives fait que de toute façon, euh, c'est pas la peine. C'est pas trop un axe de transit en plus, euh, c'est plus de la desserte locale du Marais. Donc euh, vraiment c'est tranquille, on vient passer par là. Alors là on va voir un truc très amusant. Donc un motard qui accélère comme un gros taré, il va essayer de se lancer. Et en fait, évidemment, je vais le rattraper au feu. Enfin c'est assez classique. Hop, un autre qui me dépasse. Il s'arrête au feu. Classique. Et là, tu vas voir que je vais redémarrer avant eux. Ils vont me redépasser comme des foufous. Bram, bram. Et encore un feu. Voilà. Je veux dire, voilà. Bon, alors là, bon, je prends quelques libertés, mais je pense qu'il devrait y avoir un va-tout-droit ici, en fait. Il euh, n'y a aucun danger pour moi. Il n'y avait pas de piétons. Celui-là, on va s'arrêter quand même. Hop là Le moteur, oui Ah oui, le moteur dans la, la roue. La petite batterie qui est bien plongée dans le parcours. Ça pour le faire réparer euh, électriquement, bon courage. Après, euh, je comprends tout à fait le besoin d'assistance sur un vélo cargo quand il est chargé. Mais on a des, des mollets musclés comme ceux de Frère la Route euh, qui arrivent à enlever un yuba euh, rempli de marmaille assez, euh, assez élégamment. Alors alors, bon, c'est répu. parce que moi je ne me dirige pas vers Voltaire, je me dirige vers Magenta en fait. Oh là n'importe quoi avec les vitesses, je vais avoir du mal à redémarrer. Ah non ça a l'air d'être là. va me faire gronder par les internets Je le gris de feu. hop là bon on attrape magenta je la remonte pas jusqu'en haut ceci dit hop là ça, ça va bouchonner au niveau vélo je pense en raison des conflits Interespèce. de toute façon, euh, si je passe là vraiment c'est pas pour tracer, c'est pour, euh, pour être calme, Et donc, de toute façon je ne la prends que jusqu'à la gare de l'Est. Donc c'est à peu près euh, la première sortie importante après euh, C'est cette bouche de métro. Ça frotte tout ça, monsieur, ça frotte. Ou alors c'est madame, peut-être, c'est sa vie à nous. alors le bruit c'est terrible mais s'il y a un truc qui vous empêche d'avancer euh, allez faire entretenir vos vélos parce que là le garde-boue qui frotte ça la ralentit la pauvre, ça me fait mal au cœur et mal aux oreilles de voir ça allez viens petite, je vais m'occuper de toi à chaque fois de la, que je vois la gare de l'Est j'ai mon cœur qui fait « Maison, Maison !» C'est la gare pour rentrer à Strasbourg. Et on est moins le quart, parce que je suis partie un peu à la bourre du travail. Ça veut dire que je ne serai pas dans la maison avant 8h30 encore. j'ai dû manger de préparer d'avance parce que là wow, pas du tout envie de cuisiner. Et là, on se dire. Dire. Alors le très grand tour, c'était après répu de continuer par le canal Saint-Martin. Bon, en fait, je t'avoue que la piste cyclable du canal Saint-Martin, je l'aime plus tellement souvent, Il euh, y a des gens qui vont beaucoup au bar et au resto dans ce quartier-là. Du coup ils marchent sur la piste. Moi, J'aime pas trop les klaxonner. Et euh, ça me fait arriver par le mauvais côté de Stalingrad en plus. Et enfin, après Louis Blanc, il y a une montée. Et moi, je suis comme Lola sur mon trajet. Les montées, je les aime pas donc je les prends pas. Voilà, premier va tout droit, Hop, on l'a pas vu, mais il est bien là. Je te jure, j'aime beaucoup cette rue quand elle est pas embouchée. Deuxième va tout droit, troisième va tout droit, mais bon, là c'est vert donc ça compte pas. Donc, bientôt ici, on aura un réseau express vélo qui va plus. Du tout, cette rue, mais qui va passer par la rue de Châtelandon, et ça va être formidable parce que ça sera de la bidirectionnelle en site propre, donc ça va être merveilleux. Hop là. Quand les bruxelloises elles vont voir ça, elles qui sont pas trop dans la circulation, en fait, je vous assure. C'est pas si terrible. Bien sûr que ça pourrait être mieux. Bien sûr que j'aimerais être en, en 100% piste cyclable tout le temps. Mais en fait, tu vois, ça va. Et là, il y a encore un va tout droit. Zoup, zoup. Allez-y, madame. Je vous en prie. Bah oui, pup Donc ça s'arrête là parce que malheureusement je n'avais plus de batterie pour la suite, mais on t'a quand même fait un relive de mon trajet aller et mon trajet retour. Tu vois que je traverse toute la banlieue nord pour me rendre dans le 16e arrondissement. Donc sinon, euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter ou qui ne sont pas sur Twitter, donc moi je m'appelle Julie, mon pseudo c'est auprès de ma selle, et je te raconte sur mon SoundCloud, dont on te mettra l'adresse dans, la euh, dans la barre de ma machin, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, si tu veux écouter plus de trajets, plus de choses sur ma vie, de mécanicienne cycle également, et de cycliste amoureuse de mon vélo. J'espère que cette Daily t'a fait plaisir, et que euh, tu viendras mettre plein de pouces et de commentaires. Allez, bisous